Souvent vous êtes adorables quand je vous rencontre dans les rues de Montréal, de, de Paris ou dans le monde entier, de plus en plus, vous êtes francophone évidemment, vous venez vers moi, on fait une petite accolade, on fait une photo, je trouve ça super chouette, vous êtes adorable. Je souhaite à tous les coachs de la planète d'avoir des étudiants, des, des, des, des membres d'une communauté qui, qui, qui les suivent et qui sont aussi adorables. Et je rencontre un jeune homme à, à la FNAC euh, à Paris dernièrement et qui me dit, oh, on, on discute un petit peu de, euh, de notre travail. Vous m'avez aidé, Franck. Grâce à vous, j'ai créé mon entreprise. Il y a beaucoup d'entrepreneurs ou de gens qui se lancent dans, dans l'entrepreneuriat ou qui changent de carrière grâce à nous ou qui s'améliorent vraiment dans leur couple grâce à nous. Et on en est vraiment très fiers et humbles là-dessus. On se sent utile en fait. Et il me dit... Ah ben, vous habitez... Euh, je dis, on peut se tutoyer. Il me dit, d'accord. Alors, tu habites où, Franck ben, Je dis, tu sais, si tu me suis un petit peu, tu verras qu'on est à Montréal. Oh là là, je ne connais pas le Québec, le Canada, mais j'aimerais tellement vivre là-bas. Je sais que l'immigration, ça, ça a beaucoup changé. C'est difficile pour immigrer parce que chez nous, il n'y a quasiment pas de chômage, contrairement à l'Europe. Donc, le Canada, l'économie va très bien, etc. Et il filtre à me dire vraiment... Je, je dis, pourquoi tu veux quitter euh, euh, Paris Bon, j'avoue que je le comprends un peu. Hein. C'est quand même c'est stressant, c'est c'est pollué. Il me dit il ah ben, y a beaucoup de boulot ici. Ah ben, oui, ça c'est vrai que Paris il y a plus de travail. Hein. Ça c'est certain. Quelqu'un qui cherche du travail à Paris va va trouver. Mais il me dit moi j'en ai ras le bol des Français. J'ai dit bon pourquoi oh, Ils sont négatifs. Euh, J'ai mis les accents de, de selon les pays. Ils sont négatifs. Les Français ils protestent toujours. Les gilets jaunes. Eh. J'en ai marre. Je suis dans mon entreprise ça ça jacasse. Ça veut dire « ça placote ». Pour nous, au Québec, on dit « ça placote » et là-bas, dit « ça jacasse euh, ». Alors, j'en ai ras-le-bol. Et puis, mais il me fait une litanie négative pendant... Écoute, parce que souvent, les gens, ils s'entendent parler. Tu vois, mais pendant, ça, ça, ça m'est apparu une, une, une éternité, un tunnel, si tu veux. Je me suis senti vraiment seul. Je, je, je te promets que ça a dû durer au moins trois minutes. Je faisais juste mm « hum mm -hmm, mm -hmm. Mais attends, il me coupait la parole, même quand je disais, mm -hmm, il me coupait la parole, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je lui dis, mais qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment Ah ben quoi, c'est vrai que j'aimerais un petit peu plus de positivité quand même. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais depuis trois minutes Et là, il réalise qu'il était tout aussi négatif que les autres. Quand vous vous plaignez que les autres soient négatifs, constamment, qu'est-ce que vous faites vous focalisez sur quoi Vous pensez à quoi vous, vous comportez comment, à votre avis Donc, attention aux pessimistes chroniques. On tombe très, très vite là-dedans, un peu comme Obélix, dès qu'on est très jeune. Selon l'environnement, c'est sûr. Tu ne veux pas d'un environnement pessimiste. Et quelqu'un qui a le, le profil du pessimiste chronique, c'est quelqu'un qui a énormément peur de l'échec. Donc, travailler sur cette peur de l'échec. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent absolument pas échouer. Euh, sauf que quand tu as peur de l'échec et que tu ne mets pas en mouvement, c'est déjà un échec. L'échec n'existe que si tu as peur de te mettre en mouvement. L'échec n'existe que si tu gardes le genou à terre. Ça, c'est l'échec. Ça existe C'est parce que tu as abandonné. L'abandon, c'est l'échec. Et quand tu as peur de l'échec et que tu abandonnes déjà avant même d'avoir tiré ton, ton premier but, euh, tu risques pas d'en marquer un seul.